Jeudi 6 avril, 13 mois et demi de conflit en Ukraine et hier, un jour tristement célèbre, puisque après 13 mois de conflit, on a eu hier, d'après les, les rapports, la journée la plus meurtrière du conflit. Je fais cette vidéo parce que voilà, j'ai l'impression que dans l'intervalle, ce conflit est, pas, est passé dans l'indifférence, tout le monde a accepté que c'était comme ça. Euh, en France en tout cas, euh, très peu d'initiatives, euh, je, je mentionnerai par exemple l'initiative de Arnaud pour, euh, pour arrêter ce massacre, euh, en Allemagne euh, des initiatives plus vastes mais sans aucun impact, impact aussi malheureusement, une, une classe politique vastement dominée par euh, le militarisme et euh, l'absence de volonté de, de diplomatique. Euh, voilà, aujourd'hui je prends la parole parce que, euh, voilà, assez, assez, assez, assez. on est dans une euh, vie en Europe. Euh, les valeurs européennes, elles ne sont pas la guerre, elles ne sont pas euh, la propagande de guerre, euh, comme le disent les Américains, psy-op, euh, psychologique, les opérations psychologiques de guerre, tendent enfin, à influencer par la désinformation. C'est ce que nous vivons en Europe depuis, depuis plus d'un an, c'est un... Une année, euh, nous sommes privés euh, d'informations, nous sommes privés de démocratie pour servir à les buts d'une guerre euh, dont je ne vois pas d'objectif euh, euh, C'est une guerre euh, qui est avant tout une meurtrière pour, euh, pour les jeunes ukrainiens, euh, les jeunes russes qui sont privés de, de leur destin, qui vont créer euh, des drames. Euh, dans ces, dans, dans ces pays. Euh, J'ai honte euh, d'être co-responsable en tant qu'européen de, de, de tous ces massacres. Euh, donc, euh, je prends la parole aujourd'hui en tant que simple, simple citoyen pour que, pour que ces massacres s'arrêtent, que des solutions soient, soient trouvées. Quand on parle de solutions, eh tout le monde trouve toujours des excuses pour qu'il n'y ait pas de solution, justement il y a un narratif officiel mis en avant par justement les services américains qui sont que voilà, la guerre n'a pas été provoquée, que Poutine est un dictateur sanguinaire impérialiste et euh, fou et qu'on euh, ne peut pas négocier avec lui et que donc il faut faire la guerre jusqu'au bout, c'est-à-dire, on l'a bien compris, jusqu'au dernier ukrainien, puisque aucune botte euh, de soldats de l'OTAN euh, euh, ne fait la guerre au moins en première ligne, c'est la participation à l'effort de guerre. Là c'est une guerre qui ne mène rien, qui n'a pas d'objectif sinon euh, d'affaiblir la Russie. n'a pas d'objectif positif pour l'Ukraine non plus. Alors quels sont les, les devraient être les objectifs pour l'Ukraine je, je vous le rappelle avec des faits assez simples. Ces faits se sont, euh, se sont manifestés euh, le plus récemment. Euh, lors des élections ukrainiennes en 2019, euh, Zelensky avait été élu avec un programme qui devait avoir pour but de lutter contre euh, la corruption et de rétablir la paix en Ukraine. Comme on le sait, il y avait des accords de paix signés euh, par l'Ukraine et, et la Russie en, en, en, en, et le Donbass. Donc, hein, en 2015, qui s'appelle Minsk 2, c'est un statut autonome du, du Donbass. Ces accords n'ont pas été respectés, et je cite l'ambassadeur de France en Russie, donc Jean de Gugnasty, qui dit que c'était une décision unilatérale des Ukrainiens euh, entraînés par les USA de ne pas euh, respecter ces accords. Euh, il y avait donc des accords de, de paix. 2019, Zelensky euh, est président, de nouveau, il ressigne euh, ces accords de paix, donc pas les accords, mais il resigne. Des, donc des mesures d'application des accords de paix, donc, euh, ce qui revient à les valider. Et, euh, et voilà, en 2019, on aurait pu, euh, si l'Europe l'avait voulu, euh, avoir la paix en Ukraine, c'est-à-dire ce que voulait la population ukrainienne. Euh, il en est fait autrement. En 2021, euh, les Ukrainiens, enfin, le gouvernement de Kiev euh, signe avec les Américains euh, un accord de partenariat stratégique visant à récupérer par la force la Crimée et le Donbass malgré les accords de Minsk II, donc euh, voilà, une volonté euh, d'action militaire. Euh, la Russie, euh, fin décembre 2021, euh, envoie des propositions aux États-Unis et à l'OTAN pour euh, voilà, pour calmer le jeu et, et incite de nouveau sur l'application des accords de Munich II. Le 18 février, Kiev commence à bombarder le, le Donbass en marge de la conférence de sécurité européenne de, de Munich, euh, dont la Russie était exclue. Et donc l'escalade les, continue. La Russie euh, prend la décision de cette, euh, pour euh, de, de, de, de, leur, de leur perspective, Alors, appelle ça l'opération militaire spéciale. C'est de la partie russe, une sorte de guerre, avec une option d'annexion de, de l'Ukraine, d'une partie de l'Ukraine au, au sein de la Russie. Donc, euh, euh, que faire de, ces, de cette situation On a d'une part euh, la Russie qui à plusieurs reprises a montré euh, une ligne euh, voilà, assez, assez cohérente en disant euh, sa ligne est la suivante, c'est de dire euh, je souhaite la paix, je souhaite que mes intérêts de sécurité soient respectés, que les, que les intérêts des russophones, euh, je vous rappelle que la moitié de la population ukrainienne est russophone, euh, soient respectés en Ukraine et que euh, l'Ukraine soit neutralisée. Euh, l'essentiel, on fait pas neutraliser, donc pas d'expansion de, de l'OTAN en particulier. Voilà les, euh, ce, ce, que voulait, euh, ce que voulait la, la Russie, en plus de garder la, la, la Crimée, qui, qui là, depuis 8 euh, ans. Ce que veut l'Ukraine, ben, là, euh, c'est un mystère pour moi à, à ce jour. Euh, mais ce que veut l'Ukraine change constamment. Euh, veut, euh, donc, le gouvernement de Kiev, en 2019, euh, a sa campagne pour la paix. Et puis, en 2021, il veut reconquérir la Khomei. Euh, il dit que l'Ukraine, voilà, le, le Donbass et les Khomei sont ukrainiens et que leur population n'a rien à voir avec, euh, avec la Russie, que ce sont des, des Ukrainiens, mais en même temps, euh, voilà, il brime les populations de ces pays depuis 8 ans euh, de manière euh, sans, sans, sans, sans distinction. Il a dit rapport d'amnestia international, il y a des lots qui est été à la Crimée, donc vous vous dites bien qu'ils font beaucoup à la Crimée, ça ne va pas impacter les militaires russes en Crimée, donc ça va impacter l'agriculture euh, en Crimée et donc la population locale. Euh, voilà, donc euh, on, ne sait, on ne sait pas ce que Zelensky qu veut, euh, mais apparemment euh, ce qu'il veut, c'est euh, servir les dessins les plus cyniques des États-Unis qui sont d'affaiblir euh, la Russie, de séparer la Russie de, de l'Europe. Euh, alors séparation euh, même physique, hein, puisque la voilà, Nord Stream, euh, qui a produit l'Europe en gaz bon marché, euh, a été, euh, été sabotée. Euh, euh, beaucoup présume que les États-Unis euh, ben, ont été dans, dans, dans, dans ce coup. Et qui profite Krim, le rapport de Simon Hirsch, etc. etc., etc. Je, je, je, je, je que vous qu'aucun rapport officiel euh, n'a été fait ni sur Nord Stream 2 ni même sur, par exemple, les euh, allégations de, de crimes contre l'humanité à, à Bucha. par exemple. Euh, je vous signale que quand, quand ce, cet événement a eu lieu, euh, des, des, euh, des, euh, des gendarmes euh, d'investigation français ont été envoyés sur les lieux, il n'y a eu aucun rapport officiel. Et je vous rappelle aussi qu'aucun document, aucun gouvernement occidental n'a demandé de, de, qu'un rapport officiel soit fait sur Bucha et sur euh, Nord Stream 2, euh, comme si ça n'intéressait à personne, alors que ce sont des, on dire des événements on a mis, très représentatifs, très, euh, très caractéristiques de, de ces ce conflits. Euh, donc, sans bilan euh, sur... Euh, sur, sur ce qui s'est passé. Je vous rappelle aussi que suite aux critiques de Ségolène Royal, ou, enfin mise en doute, de Ségolène Royal, donc ancienne candidate à la présidence en, en France, sur, euh, sur Bouchard, donc, elle a mis des, des doutes, elle a dit bon, il faut être prudent, hein, ne pas, ne pas, parce que Butchard avait été utilisé pour accuser Poutine de, de, de génocide. Euh, donc le résultat a été que enfin, Ségolène Royal a été sur une liste d'ennemis de, de l'Ukraine qui s'appelle Mirol Voretz, qui a aussi une kill list, hein, on ouvre dans cette liste sur Internet, publiquement pour, pour, pour, pour accessible. On voit ben, que l'ensemble des gens est exécuté avec leur visage ensanglanté après, après l'exécution, intimidé. Donc, il y a toute une campagne d'intimidation et de, de polarisation. Euh, toutes les personnes qui souhaitent la paix, que j'ai côtoyées, donc à International Peace Bureau, toutes les personnes qui se mettent en, en avant. Euh, en Allemagne, par exemple Sarah Wagenknecht qui a fait une, une campagne exemplaire pour, pour la paix euh, a été euh, souvent accusée euh, d'être poutiniste, d'être euh, du côté euh, des, des dictateurs contre la démocratie euh, si, euh, si on veut vraiment s'intéresser aux côtés de la, de la démocratie bah, je vous rappelle hein, qu'il y a trois pays euh, donc, euh, le Brésil l'Inde et l'Afrique du Sud qui sont des démocraties, certes euh, pas parfaites mais infiniment plus parfaites que le régime de terreur de, de Zelensky. On rappelle que tous les partis politiques à l'heure actuelle ont été fermés, parmi le parti de Zelensky et les partis d'ultra-droite, donc ultra hein, qui, qui sont aux affaires, on dire, dans, aux affaires militaires en ce moment pendant la guerre, ont été, euh, ont été fermés. Le Zelensky a, a par décret, euh, Déclarer comme trahison d'État toute personne qui parle de paix. Euh, voilà. donc, euh, je vous rappelle donc que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, sont des démocraties infiniment plus développées que, que l'Ukraine, euh, représentent euh, la majorité de la population mondiale euh, qui vit dans des démocraties et ne soutient pas les actions de l'Ouest, de l'Europe euh, en particulier, dans cette guerre. Donc ça pourrait nous amener peut-être à, à réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. Voilà, je, ce qui m'intéresse le, le plus pour moi, c'est de. Voilà, je vois ce, ces massacres se perpétrer chaque jour. À ce jour, on a peut-être 200 000, 300 000 morts, on ne sait pas, l'Ukraine ne donne aucun chiffre. L'Ukraine mobilise de 18 à 60, voire 65 ans, euh, des pères de famille. Euh, donc, euh, et des étudiants, euh, puis, euh, même si au début de la guerre il y avait effectivement l'armée régulière et des volontaires qui sont engagés en Ukraine, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas, ça fait longtemps que donc, depuis euh, l'automne dernier que des, des personnes sont mobilisées et, et euh, voilà, doivent de force aller tuer et se faire tuer. Euh, C'est un sort que je ne souhaite à aucun autre Européen euh, et que je ne souhaite absolument pas euh, ni aux Ukrainiens, euh, ni euh, bien sûr euh, aux Russes, puisque en Russie, ben, les, les mobilisations euh, s'étendent, parce que la situation n'est pas aussi, euh, aussi forcée qu'en qu Ukraine, mais elle est quand même très alarmante. Euh, et de toute manière, euh, forcée ou pas forcée, mais ce sont des jeunes euh, Russes et, et Ukrainiens qui, qui meurent euh, pendant que nous, nous sommes morts. Assis à rabâcher la propagande des États-Unis et des mensonges. Voilà, donc j'ai fait ici mon action de citoyen. Alors, euh, si vous voulez soutenir la paix, euh, rejoignez sur change.org euh, ben, l'action de Arnaud Carcel, qui demande un débat parlementaire sur l'Ukraine, sur la, la guerre en Ukraine et la, la livraison d'armes euh, inconditionnelle, c'est-à-dire sans demande de. de, de, de voilà, que la à la table des négociations, il faudrait que, si on est une partie, pour moins on demande que ces parties euh, proposent des options de, de, de terminer la guerre, on peut aussi soutenir la, la vaste pétition en, en Allemagne, celle de Sarah Wagenknecht et Alice Schwarzer euh, sur Change.org, qui a recueilli euh, aujourd'hui près de 800 000 signatures pour soutenir l'effort de paix en Allemagne et en France. Je pense que si l'Allemagne et la France changent leur politique vis-à-vis -vis de ces conflits, nous avons une chance de pouvoir influencer les États-Unis et que la Chine joue le rôle qu'elle veut jouer en ce moment, c'est-à-dire la Chine, maintenant qu'elle a une situation plutôt favorable avec son partenariat avec la Russie, a intérêt que la paix retrouver euh, en Europe. Voilà. J'espère que, que, que, voilà, que c'est ma petite goutte euh, dans, dans l'océan. Si, si tout le monde fait pareil, et nous pourrons progresser. Euh, je vous rappelle qu'il y a une grande offensive qui est en cours d'organisation par l'Ouest et par, et par l'Ukraine. Cette offensive, si elle a lieu, va tuer des, de nouveau des personnes par la dizaine de milliers. Euh, il faut tout faire que pour qu'elle ne, ne se produise pas, euh, que le, le conflit a eu, une, a eu énormément d'escalade et aucun résultat. Sur le, sur le terrain, on est dans une situation de frappe où même les, les responsables américains, donc le général Miley en, en, en, en, aux, aux USA, donc le général en chef des armées, et euh, la Rand Corporation, ce think Tank euh, Stratégie stratégique, euh, Américains disent qu'on est dans une situation de pâte, donc on voit que sur le terrain il y a très peu de, de progrès. Mais chaque jour, je vous l'ai dit, bien, hier, euh, apparemment 1000 mille, mille personnes donc, euh, sont, sont, sont décédées euh, suite, euh, suite, suite, suite aux affrontements. Je vous laisse euh, chercher sur Wikipédia quel était le conflit euh, dans le monde qui, euh, chaque jour, euh, a, a fait 1000 euh, victimes. Euh, il y en a, a quelques-uns, mais ils sont, sont peu nombreux. Donc, euh, et sur, sur la durée du conflit, euh, on est dans une situation vraiment euh, dans l'histoire de l'humanité euh, très très euh, euh, Il faut vouloir la paix, il faut une volonté, il faut que le, les citoyens se mobilisent. Euh, C'est pas facile, euh, il y a beaucoup d'intimidation. Euh, Moi-même, euh, voilà, même des, des, des amis très polarisés par les mensonges qui ont été diffusés euh, par les médias occidentaux, par, euh, on, on par, par, par les influenceurs de, de, de guerre. Euh, certains amis ne me, me parlent plus pour, pour, pour cette raison, mais je suis on va dire, droit dans mes bottes. si je si, si, veux plus oser l'expression. Euh, voilà, je, je vous exhorte à vouloir la paix pour l'Europe, à vouloir une Europe euh, qui demande la voie diplomatique, demande des négociations. Et euh, je vous remercie pour votre soutien. Le meilleur soutien que vous puissiez faire, c'est aussi de faire de votre côté une vidéo et de le signer les pétitions que j'ai euh, mentionnées et que je vous mets des références euh, sous la vidéo. Merci.